Bonjour à tous les amis, c'est Zou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic.C Ever's euh, Last Stand. Euh, juste comme j'ai le du son. Oh, non, on n'a pas de non plus. Non, par là, toi. 6 ouais, voilà. Ne pas, vous aurez plus de son que moi. Ah il y en a 12. C'est pas grave, allez, c'est parti, let's go. On vous voit à la manette en plus. Je pense que c'est fait. Ah, ouais, non, non, mais non, je suis beaucoup ouvert en fait. Voilà. Last Eion On claque va On pour La... c'était... Oui, oui, oui, ouais Nuker, c'est ce que c'est ce délire encore Pourquoi c'est comme ça Je veux que c'est communé, c'est pas bon Et non plus, ça va encore de... pas Steph Ah c'est bon Euh... Nuker Oui, je suis sur mon gars. Non, non, c'est mon seul lag like pas. Trop bien. Tu es... Alors, tu es prêt ah, Non <rire> mais... C'est trop tard maintenant pour... le monde. Je suppose que... Ouais. Euh... Non, non, ça joue full manette. Ah hein, bon. Ok. On va jouer Sally, je pense. Oui, oui. On Et toi tu penses qu'on je vais le Ok, non, ça ne pas, elle a est... Ok, ouais, on veut bien vie ouais. Je crois qu'il avait déjà testé ce truc Oh, je sais plus oh, attends ça fait un moment... Euh... Mais il a l'air bien, il a l'air bien euh... Alors. Hop, oh, je peux tirer des trucs comme ça Attends, attends, attends Attends, attends, donc on veut pas faire un double leçon, quoi, tu peux... Attends. Non. Ok. Euh. On peut-être une touche. Non, mais je sais plus faite. Attends. ouais non, je les ai tous faites. Ah ok, d'accord, ok, je pense que c'était un nouveau saut, mais non, on peut faire des ronds du mur. Ah si, je crois que je l'avais déjà joué à celui-là. Ah ça me rappelle quoi. Ah si, ça me dit quelque chose en fait J'avais déjà joué, ça me dit vraiment quelque chose celui-là Ecoute, ça dit je suis en... Ok Ah d'accord Donc on doit aider Sonic à et là, il Y a un con plus avancer dans le truc Ouais donc ça je vous fous de manette c'est beau voilà. Ah Oh Avec B Enfin avec B et avec... avec... Avec B ouais. donc lui, il peut changer de ah, Attends je peux avec B, je peux changer de perso Ah c'est ouais, ouais j'appuie sur bas Donc quand j'appuie sur... sur Y on a tous un pouvoir Attends peut-être que je prenne un petit peu d'élan et sonique Waouh waouh On fait pas ça, ça c'est mon téléphone quoi okay. oh. Attends. Attends, je vais... Attends, je pense que je peux un peu plus énorme. Attends, je peux peut-être faire un truc avec euh, Sally. Non Mais attends de l'autre côté... Non, non, non, non, non, c'est une idée, elle est oh. J'ai fait un truc. Oh. Attends, faut que t'es allé par là. Et euh, voilà. Là, je peux marcher sur le feu. Ah oh, non. Pourquoi okay, ah si, parce que je pourrais peut-être monter sur. Je pourrais peut-être monter par là en fait. On dans. Square One Zone Oh, bon, c'est Vous appuyez sur un bouton, est-ce que Sally peut faire un truc maintenant Oui. Oui, il y a peu avancé donc on vous a bloqué le... le chemin avec Sally. Ah non, mais c'est sympa comme gameplay là, pour l'instant. J'ai perdu la vie donc la vie euh, c'est pour les deux personnages. Et y je regarde des boules de feu, mais non. Ouais, non, celui-là, je l'avais déjà fait, mais elle vient très bien, mais je vais galérer. Je sais pas si mais... ça arrive aussi. Je l'ai fait, mais je me rappelle plus, mais je ne pas le droit, ça, ça. Alors, que là, je vais faire pareil. Je l'avais dit, quoi, il faut faire pareil. Non, ah, maintenant, c'est même mon endroit. Là. Oui, il faut faire. faut monter sur le mur. Il faut faire un remonte du mur non non non non non non non non non ça me sert des youtubeurs enfin le qu'un passage pour sonique pas de... ah le passage en haut que... là on va plutôt prendre le feu on va pas, on va pas faire le... de spinach, sinon ça va retirer le feu j'interrête pas ouais j'ai fait un truc sympa là ah, ailleurs et là on a une plateforme pour sony pour qu'il monte ok donc c'est cool essaye de faire des trucs bizarres pour dit ça rien ouais. a un autre style okay, c'est pas mal on a dit sony.z les gars wow. on va peut-être me croiser juste après cette zone yes oh ouais okay. ah, est vrai c est, c est vrai. je pense que là je suis bon pour remonter mais ça reste je suis sûr que ça change de bouclier quand, quand tu vas en bas ou en haut c'est étrange. Okay. ok là il y a un ok C'est cool. 20, 20 Par par... Bah, ah non Attends, peut-être elle est par là, finalement, avec le bouclier de l'éthique. Ouais Ouais, c'était par là, j'ai vu. Sauf que je suis tombé un peu trop bas. Non, je sais plus si je vais le faire, Ah, c'est... Ah, Okay, je peux y aller directement euh, vers le bumper avec le bumper. Ah, là, je vais y aller, mais quelque part on va pas trop loin. Sonic, ouf! Alors là, j'ai pas envie de faire de spin dash au cas où. Ok, on va nous ouvrir un chemin, je pense. Ouais. Non, non allez voir à la tête si à la tête a un peu sur ouais, que je okay. pour bon, ça j'ai une pistolet qui sert à rien et merde oublié je ne pas moi la non surtout j'ai oublié euh, Kevin Naplan on va faire le truc du joystick dans Mario. Ah à accrochement Ok, il y a l'ongleur en fait en bas. C'est plus simple. Et je pense que là, si on n'avait pas avec sa ligue activé un bouton, j'aurais pas pu aller y aller avec celui je pense. Ah oui, là, il faut faire des rondes sur les murs. Euh, c'est logique, hein, rondes de c'est pas sur le, sur le sol qu'on fait. C'est un rond de lumière. Ah, il y a une porte à C'est le côté qu'on doit aller. C'est son qu'il qui doit ouvrir la porte finale je pense. Donc je suis pas en train de spin-lash. Il un bouton au fond, ok. Et un son... Bon, on tourne en arrière-penses. Oh, C'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète. On a un moyen de se sauver. Est-ce que la porte elle, est ouverte Est-ce que ce bouton-là ouvre la porte Oh, c'est sonic non ok bon bah c'est sonic qui nous ouvre la porte monsieur sonic comme vous avez appelé les personnages de sonic bah, les personnages de sonic aiment bien l'appeler monsieur sonic ok c'était calculé tout à fait calculé j'ai un envie peu... de faire un tard, hein. Ouf. <rire> bumper voilà oh, bah, on est un peu obligé de, euh, de dire qu ce qui se passe là ah, je pense y un chemin euh... Voilà, c'était ça que j'avais évoqué, dit. Grâce à Sally et Sonic, ils m'ont ouvert ouais, la porte. Ouais! Ils sont donc là, euh, là de côté de là. Je pense que je peux lui voir Sally Attends, attends, je préfère voir ça. Vais encore aussi, un truc. Je vais faire un speed dash. Peut-être qu'on est Sally en fait avec lui. Wow. Ok Bon je peux peut-être faire un spin dash ouais rien ouais. je oui, peux vraiment oui. bon, bon ok Attends de côté voilà c'est bien ouais. sûr de côté. De côté, de côté. danger stable Oh non Ok salut eh, <rire> Ok, là il me fout Sally, et je pense que pour la porte elle est ouverte. Pourquoi hein, Pour rejoindre pour Sonic on va, on va aller rejoindre Sonic. Ah, il euh, y a besoin de la technologie de Sally en fait. Parce que. Tu euh, sais pas où doit être sa technologie, mais. Il y technologie. Je et là, elle marche toute seule. Ah, c'est m'as que bien qu'ils Non, mais c'est ah, sérieux, hein, c'est pas le bac elle a fini de faire ça d'ailleurs, C'est vrai que vous avez vu... Oh saute haut par contre, c'est ça pour problème du truc. Non mais en fait je pense que saute haut c'est haut et... rien Ok, Sonic a disparu. Ah c'est instable, Ah il y a tes trompons dans la machine. attends attends Attends, attends, attends, attends. Sonic, elle a pas faire de double mais elle peut faire un spin dash et euh... Allez de l'autre côté, voilà. Et là, elle se barre. C'est la fin pour toi Sonic. Attention, un virus a été. Détecte... Oh d'accord. Attention, la base elle va t'attaquer. Alors ça va avoir un vrai danger, attends SURPRISE Docteur Sonic Oh non Qu'est-ce qui s'est arrivé Metasonic Oh non, lui il pas Metasonic tant donc Sonic est s'est... Que... Ah, meta t'es normalement nul Ah, ta gueule Allez, de... salut Ah, si, tout le monde... Regarde, bon, là, est Sonic Salut Oh non, non, pas toi, Sonic.Z Dégage de là Qui okay, non non, y'a pas de voix. Euh... Ok, c'est la merde. Petit immense, c'est la merde. De... Et ça vient elle jouer dans Maintenant, on va jouer Tails. Quoi hmm. C'est la... Euh... Je sais, c'est le lieu arrivée oui, de Sonic. Sonic m'a appelé pour que j'ai dit ici. Hé, hey, Tails Oh non. Oh non, Tails. Qu'un à voir, donc la première fois que j'ai fait ce jeu, j'ai complètement galéré. compris galère. Alors, alors, alors, les rings ça nous réserve, c'est un à peu près le même gameplay. Donc, les rings ça nous donne de la vie, et ça, ça je pense, c'est des points. pour. Euh, Dans le sens, c'est un niveau normal de Sonic the Yog, j'aurais l'air ah, c'est comme si j'en ai été sans le jeu Sonic, euh... Donc je perds pas trop de points de vie. Et là, pour, pour une fois dans ce jeu Sonic, c'est pas les anneaux qui me maintiennent en vie, c'est... Euh... Ah, c est... C est notre... Euh, nos points de vie. Et là, euh, et là ok pas que sais pas pourquoi. Et pourquoi tu des debout fois pour temps, Et là, pourquoi peut sur dessus. Ah, sérieux il n'y a pas plus d'âme que ça et... oh non mais peut-être méchant j'espère qu'on qu on va voir ce nick oui va oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui Oh, mais Tess, tu peux pas en voler plus. Ok, bon, j'ai Ok, bon. C'est pas grave. Ce Tess est trop fort. Syndic! Comment? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'une Il y a beaucoup de bâtiments, c'est vraiment difficile. Je ne sais, euh, sais pas. moi, ah, je ne sais pas moi-même, Tess. Ah, tu sais pas. Cet endroit, on va aller dans un endroit horrifique. Dans un... dans un chou ok ok d'accord c'est niquelette ah on va chercher les chaos et moines évidemment je lis pas hein. j'essaye je, de déviner ce qu'ils disent en produisant en même temps ok on va chercher les aimants du chaos excuse moi Thèse ok bah, il est vraiment bizarre <rire> ok ouais ok ok ah ouais d'accord on se sépare euh, c'était le vrai Sonic finalement Qu'est-ce qui se passe? Il si y a beaucoup d'animaux morts ici! Mais Sonic, une idée de l'autre côté! t'es prêt, le gars intelligent de jouer avec moi? Le jeu est vraiment. <rire> Donc il contrôle. Euh, ok, ça va, c'est des dialogues, merci. L'embouche bouge en fait. C'est ce Donc couleur dans son fuir de Sonic.z. Ouais, c'est vrai qu'il commence à devenir dur le jeu. Oui, on a tous plus, de plus de points le 2.0.2. C'est vrai que ça commence à être dur, je crois. Euh, sans se fait voir, par Sonic .Z, on a... le Star Sonic .Z qui vient nous chercher. Et là, on voit le plus que tout à l'heure. Bah oui, évidemment. Ah, il y a Sonic .Z. Je sais pas c'est quoi ce truc. Non c'est une phase de cache-cache. Oh -cache. enfin, je déteste pas palasse. Faut juste après lui, voilà. Donc il faut se cacher à chaque. à chaque coup. Donc dès qu'il repart en arrière on y va. Oui, oui, ok ok ok ok. Cache-toi. Cache-toi là. Cache-toi là parce que. On sait jamais. Vas-y. Ça a rien, ça va ok. Oh il m'a grillé. Oh il m'a grillé. Yeah. Ok, Sonic m'a fait perdre un petit peu de vie. Ok ok ok ok ok ok il y a euh, sonné l'alarme le gars. Pourquoi tu aides un hérisson Ah il me voit quand même ok. Donc là faut penser, quoi. On est plus lent quand on voit Waouh. pop Je te l'ai Il m'a tué. Bon ok, ok, j'ai compris. Il faut pas se faire voir une seule fois. Non tu meurs, ok attendez. Au début c'est facile, mais après c'est euh... un peu dur. Mais vous voyez ce que je veux dire à Jonathan, on que c'est ça les trucs là. C'est genre toutes les pièces pas. Hein c'est pas des pièces hein, Allez voilà. En plus de ça, on peut se faire avoir. Oh purée. Bon là c'est ça. simple. S'attend. Il n'y a pas de temps. Pourquoi tu fais sonner ça pour se mettre jeu Non, non, non, non, non, non, non, <rire> Putain, non, j'étais pas caché. non, mais non, pas grave. C c oh, super. Ouais, non, non, non, non, Il va se dire, hey, y a un intrus. Donc, on arrive là. Pas... Oh ouais, non, c'est impossible de ne pas se faire repérer. Mmh. Attends, j'essaie de le permet. Mais attends, faut peut-être se rester caché. Non, non, mais. Sniff.exe, il arrive une... quand même. Il est vraiment. Vous avez vu, Sniff.exe, tranquille. Est quoi du mmh. Ça fait que, Tiens, du test, je pense que c'est la fin de la démo et on parle pas plus. Je pense que test c'est le seul personnage jouable. Ah oui, c'est une démo, oui je l'ai pas dit. Donc si c'est une démo, ça veut dire que test le seul personnage jouable avec ça et tout. Non, on va faire la bonne fois. On ne peut pas faire de spin parce que. Au cas où tu veux. Donc là, voilà. Ouais. <rire> je suis bien tombé. Pourquoi ouais. je, je dis qu'il ne faut pas faire de spin C'est ce que je fais. Je ne sens plus rien. Alors là, alors là c'est le plus gros bug. Évidemment. Bah, ah, je. un bouton mâche. Peut-être que je vais dedans. Petit hein. test. Cours. Cours pour ta vie. Cours pour ta vie Allez Ah oh, je vais y J'ai un petit peu plus mieux, j'ai plus de vie <rire> Non je pense que c'est mort là, je vais mourir. Littéralement. Au revoir vous avez mon Ouais oh, mais en plus c'est même pas là quoi. Bon bah je pense que c'est la fin de l'année. <rire> Il Et mauvais. Bon, On peut pas faire son vitesse, c'est pas possible. Arrêtez de dire n'importe quoi. On peut pas faire son vitesse, en fait. Je, ah si, je crois que je suis galéré, quoi. Mais ah, oui, c'est euh, un, genre de gameplay que... Ah bon. Ah ouais. Ah si on recommence tout, je, je m'arrête là. Mais... Je m'arrêterai là, je pense. Je suis sur Star. Trek ouais euh, non, j'ai plus, je... Ouais, non, on commence tout. C'est une idiote. C'est vrai que tu sais pas pourquoi. Bon, bah, voilà, on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette euh, première vidéo. Enfin, une Vous vidéo. Cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao, les amis.